Aujourd'hui, on va faire un bonnet, un bonnet avec le même point qu'on avait utilisé pour la, la, le headband ou pour euh, le, le bandeau avec le, le nœud au milieu, avec un point qui ressemble à, à la côte anglaise du tricot. Donc, voilà, j'ai fait un bonnet pour Anne et un bonnet pour bébé qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Pour faire ce bonnet, qu'est-ce qu'il qu faut savoir faut commencer quelles sont les mesures on va pas commencer comme ça donc on va pas faire on va pas faire le tour de la tête mesurer le tour de la tête mais plutôt on mesure la, la, la du haut du crâne du bébé ou de la personne à laquelle on va faire le, le bonnet on mesure la moitié du crâne jusqu'au front mais en laissant une marge en laissant euh, un, un, 4 ou 5 cm pour plier le bonnet donc j'espère que je me suis fait bien comprendre donc voilà, on mesure comme ça ça c'est le haut du, du crâne du bébé vous mesurez du haut jusqu'au front et vous ajoutez les, les 5 cm ou les 4 cm pour plier le bonnet et voilà parce qu'on va travailler dans ce sens et en travaillant dans ce sens là donc tout en travaillant on peut faire le tour de tête et savoir est-ce que la, la tête du bébé ne va pas être trop serrée. C'est tout en travaillant. D'accord Voilà, on va commencer tout de suite. Voilà donc, euh, pour commencer, on aura besoin de notre fil. Moi, je prends deux pelotes que je vais joindre et travailler avec. Une paire de ciseaux, une aiguille et mon crochet numéro 6. Numéro, Pardon, c'est le numéro 6 et demi. Donc, euh, on commence tout de suite. Je prends mon fil. Deux brins. Je vais utiliser deux pelotes en même temps. Et je vais laisser euh, un... Un fil assez long pour la fin et je commence et je fais mon nœud. Laissez un fil un, assez un peu long, un peu long pour la fin. Donc, euh, je fais mon nœud, je fais un jeté, je tire. Ma première maille chaînette. Deuxième, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, faites-en 25, 25 mailles-chaînettes pour euh, un bébé de 6, de, de, de 3 à 6 mois. Je vais faire 25 mailles-chaînettes. Voilà, j'ai fait mes 25 mailles-chaînettes. Je vais faire un jeté. Je saute la première maille, je vais dans la deuxième, je, je m'introduis, je tire, j'ai trois boucles sur le crochet, je les fais tomber sans, sans faire de jeté. Donc je fais un jeté maintenant, c'est la demi-bride incomplète, on l'avait utilisée pour faire le bandeau avec un nœud au milieu. Donc voilà, je, je fais un jeté. Je tire, j'ai trois boucles, je fais sortir les deux à travers la première. Donc, je continue comme ça. Et on continue jusqu'à jusqu'à ce qu'on ait trois mailles à la fin. On a, on s'arrête trois mailles avant la fin. Deux. Donc je vais sortir celle-là et je vais laisser tomber ces deux-là. Donc je fais comme ça avec mon crochet, je tire, je laisse tomber deux, je garde une seule. Je Fais un jeté et je vais faire une autre. C'est la demi-bride incomplète. Je continue jusqu'à ce qu'on ait trois. Vous attendez, continuera que trois à la fin. Voilà, il me reste trois mailles chaînettes à faire. Ces trois mailles, je vais faire des mailles coulées. Comment je fais la maille coulée J'introduis le crochet, je fais un jeté, je tire, et je sors à travers la, la maille que j'avais sur le crochet. Encore une fois, j'ai une maille sur le crochet, je, je, je l'insère dans la maille, je fais un jeté, je tire, et je fais sortir la maille que j'ai à travers la première. donc Voilà, c'est la maille coulée. donc Je, je fais comme ça. Je tire, j'ai deux mailles, je fais sortir la dernière à travers la première. Donc on passe au deuxième rang, on fait un, un, une maille chaînette, je tourne le travail et je vais travailler sur la, la bride, sur la, le bras arrière. Tout le travail va se faire sur le bras arrière, donc voilà j'ai ma, ma maille ici, même les mailles coulées, on va travailler sur le brin arrière. Tirez votre votre fil. Voilà la maille coulée. La, la première. La deuxième. La troisième. Voilà. J'ai trois mailles coulées au début. Je fais un jeté et je vais sur le brin arrière faire mes mailles euh, mes, mes demi-brides incomplètes on continue le rond comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve j'arrive à la fin du rang le troisième rang on commence par faire une maille chaînette je tourne le travail et vous avez Regardez ces, ces mailles que vous avez là. Vous tournez un peu votre travail. Vous regardez un peu de haut. Et vous avez une autre ici. Donc Et là, il y a deux brins. Les deux, un, un devant et un derrière. Nous, on va travailler sur le brin arrière. Donc, je commence. J'ai fait ma première maille chaînette. Et vous commencez directement dans la première. Ici, la première. Donc, vous prenez votre maille. Comme ça, vous faites votre demi-bride incomplète. Vous continuez jusqu'à la fin. Et les trois mailles que vous avez vers la fin, on va faire des mailles coulées. Ne pas les oublier. Les trois dernières, ça va être le haut du crâne. Ici, c'est trois. Ça va être le, les mesures, comment on va mesurer. C'est comme ça qu'on va mesurer. Vous avez, vous devez plier comme ça. Vous laissez, c'est 4-5 cm. Et là, c'est du haut du crâne. Que vous mesurez à partir du haut là où il y a les mailles coulées c'est le haut du crâne donc et le reste c'est comme ça que vous mesurez votre bonnet votre bonnet donc vous laissez une partie pour pour faire le pli et votre bonnet comme ça il fait 16 15 cm donc on continue comme ça à faire nos bride incomplète demi bride incomplète jusqu'à la fin il me reste trois mailles vers la fin c'est mes mailles coulées je travaille sur le brin arrière et je fais mes trois mailles coulées voilà donc euh, vous avez ce fil-là et vous savez dans ce cas que vos mailles coulées sont près de ce fil. Quand vous allez vers ce fil-là, ce bout de fil, c'est que vous n'oubliez pas de faire vos mailles coulées. Vous continuez à travailler comme ça jusqu'à faire le tour de la tête de votre bébé ou de la personne à qui sera destiné le, le bonnet. Ok vous le, vous le faites et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait 34 rangs. Et ce que, voilà ce que j'ai obtenu. J'ai coupé le fil, mais j'ai laissé un, un, un fil long pour faire les coutures. Regardez, comment faire les coutures On va choisir la face la face du travail et l'envers du travail, ou l'endroit et le, et l'envers. Regardez, ici vous avez ces, ces, ces v vous avez l'ouverture vers le haut, alors que de l'autre côté, vous avez le V, mais l'ouverture vers le bas. Donc, on choisit, là, où il y a l'ouverture vers le haut. Donc, ça, c'est le haut du bonnet. Vous l'avez deviné, je suppose, parce qu'on va faire comme ça, pour le fermer, et fermer le bonnet de ce côté. Donc, euh, on, on va travailler sur la face, on va faire les coutures sur la face, et on va voir comment donc on a dit la face c'est qu'on le v regarde vers le haut du bonnet je commence je, je vais aller sous les deux les mailles que j'ai ici parce que le fil là, il est attaché, donc je vais de ce côté, et je prends, je vais de, de, de là, je vais sur la deuxième maille, à côté, de la deuxième maille, mais ici, côté brun extérieur, et je m'introduis sous les deux brins ici, Oui? voyez, donc, je vais de ce côté, sous les deux brins et je vais aller là-bas, sur l'autre côté. Je passe ici, et je vais aller ici, sous les deux brins, ces deux bras-là. Donc on obtient comme ça, une couture comme ça, donc ça, ça nous garde, Ce, cette tresse, elle va être visible, si on fait comme ça, la tresse là, elle va rester visible, donc c'est pour ça qu'on travaille dans la, le côté face. Donc, on fait les coutures jusqu'en haut du bonnet et on se retrouve. Euh, J'arrive en haut. J'ai terminé. J'ai terminé mes coutures là. J'ai encore du fil pour, pour pouvoir travailler avec. Mais je vais utiliser quand même ce, le fil qu'on avait laissé au début. on va travailler le haut juste des points comme ça pour pouvoir serrer le haut du bonnet là vous avez les vous avez vos mailles coulées qu'on avait fait les trois mailles coulées OK. Donc, je tire, je serre et je ferme le haut du bonnet. Je vais je vais serrer encore un peu puis faire un deux. Introduis ce fil là dans le vent du bonnet, je tire celui là aussi, je vais le faire entrer à l'intérieur. Le fil à l'intérieur aussi. Voilà, notre petit bonnet pour notre no, no, no bébé. Il est prêt maintenant. Bien c'est pas encore fini. Mais presque. Voilà. Si vous voulez savoir combien ça mesure, ici, j'ai 18 cm. La largeur, la largeur, ça ne veut rien dire puisque ça s'étire. Mais là, ce que j'ai, j'ai 15 cm. Et ici, j'ai euh, 17. Et je vais faire, on peut faire un petit clic selon la tête du bébé. D'accord Je tourne mon bonnet. Je vais faire encore des lames ici. Ça, c'est l'envers du travail. et puis je coupe je coupe ces fils là, d'accord, ça c'est la face de mon, de mon bonnet j'ai fait un petit pompon, pas ah, parfait, mais un petit pompon quand même, qu'on va mettre ici je vais prendre un crochet, je vais aller dans un coin et je prends un bout de, un, un fil, un bout de fil de mon pompon et je l'introduis et puis l'autre, je mets de l'autre côté sans je prends le peu de fil. pas pour vous pouvez le faire vous-même ou bien l'acheter Et je tire sur les fils, je fais des nœuds. Et je cache un peu, peu le fil. J'ai déjà fait des nœuds, mais quand même, je préfère faire comme ça. Le euh, de je ne Voilà le bonnet de notre bébé qui est fini. Voilà, on a fini notre bonnet. Il est là. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé faire ce, ce petit bonnet avec moi. Donc, et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et un like, il me fera grand plaisir. Ainsi qu'un euh, petit partage. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, chaque fois que je, pose, je, euh, je mets une vidéo, vous, vous l'aurez. Donc, vous serez notifié pour euh, la vidéo. Merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. On se retrouvera dans une autre, une, une autre Inch'Allah.